Bienvenue sur Gloire de l'Élection Divine TV. Nous sommes heureux de vous retrouver euh, à notre première édition de Dans l'intimité de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous un thème sous lequel on va s'appuyer pour prier. Alors, nous allons laisser la parole à notre modérateur, le frère Marcel Ouattara. Nous vous souhaitons une bonne année, pleine de succès, de gloire et de révélations. Et nous souhaitons que vous soyez allumés du feu de Dieu pour, ne, pour que votre flamme ne s'éteigne pas dans ce monde. Dieu vous bénisse. Frère Marcel. Amen. OK. À la suite de la sœur Eliane, voilà, je prends la parole pour dire ce moment. Je suis le modérateur, comme elle le disait, le frère Marcel Ouattara. Voilà, sans plus tarder, nous allons donner le thème de ce moment. Notre thème aujourd'hui, c'est « Seigneur allume-nous ». Seigneur, allume nous de ton feu pour que nous brillions dans le monde. Donc, à cet effet, nous avons un test de base. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Lévitique 6, le verset 12. Lévitique 6, le verset 12, je lis la parole de Dieu. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Oh, ben, chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Allez, Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le livre des, des sujets. Alors, notre premier sujet, c'est, nous allons prier pour que le feu de Dieu ne s'éteigne point en nous. Voilà, nous, sommes, euh, nous savons que Dieu a son feu en nous. Amen. Au travers du Saint-Esprit, nous allons prier pour que ce feu-là ne s'éteigne pas en nous. Prions. Alléluia. Père éternel, nous te de te en nom. Glorieux. Nous de Dieu, Glorieux. Je voudrais de bénir à ton Nous te de ton ton Père, mon âme t'adore, mon âme Aide-moi que notre âme ne s'éteigne. Relève, au que, que Père éternel cette prière. Merci pour toi. Merci si pour toi. Merci pour toi. Merci pour toi. Merci pour toi. Merci pour toi. Merci pour toi. Merci pour toi. Merci pour toi. Merci pour toi. Merci pour toi. pour cest oui, que la moi, je je diras, je je dirais, dirais. Merci. pour nous. Que ce nous allons prier pour que Dieu nous équipe de sa puissance et de son autorité. À la prions. Parce que Père éternel, tu nous de bon Et de de nous de ta Oh, et ben, nous, nous, nous, nous avons besoin d'être équipés. Et ton autorité, Seigneur, est en train d'être des, son des son chrétiens victorieux. De nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin de la mission sur la terre. Nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous te supplions, Père éternel. Réussir nous dans, dans le ministère, nous avons besoin d'être équipés pour Père, réussir dans nos différents domaines professionnels. vient nous, nous, nous équiper de ton feu et que nous ne soyons pas des chrétiens, oh, chrétiens, mais que nous soyons des chrétiens victorieux. Équipe, Seigneur, de ta puissance Père. et de ton Père. autorité et que notre foi ne soit pas morte au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Alors, nous allons passer au sujet, au sujet suivant. Nous allons prier pour que la lumière de Dieu brille sur notre chemin. Voilà, pour que vraiment Dieu, la parole de Dieu-même brille sur notre chemin. La, euh, la musique dans le euh, Psaume 105, verset 119, euh, ta, ta parole est une lumière, est une lampe sur mon sentier et une lumière sur mon chemin. Donc, nous allons Amen. prier pour que vraiment cette parole a brille sur notre chemin. Prions. Voilà. Ô oh, éternel, nous, nous, que... nous, nous ne sommes pas et nous ne voulons marcher Nous sommes à coup des émotions. De de Mais de de de de nous, nous nous laisser éclairer. La nous parole soyons Pour que nous prenions le que de bonnes décisions. Pour que nous prenions de bonnes décisions. que nous soyons clairs. par la parole. Et de de notre chemin, et notre, notre notre cœur, Et notre notre chemin, éclair notre notre chemin, notre notre Amen. Nous allons prier pour que Dieu renouvelle en nous une vie de prière. La Bible dit que le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ, lui qui est Seigneur, il priait au point où la sueur descendait comme des grimauds de sang. Nous allons prier pour que Dieu nous donne une vie de prière. Prions. Amen. La parole de la prière, la prière, notre de prière, prière, de parler, notre vie prière, prière, notre vie de prière, nous les derniers nous voix avons Forme d'affiliation, toute forme de paix, tout, tout ce tout qui peut être fait, Jésus a la vie, avec Seigneur, nous maintenant, nous avons déjà toi, Seigneur, pour que nous veillons, Seigneur, nous avons envie de qui glorifie le nom de notre maître. Merci Seigneur. Nous allons prier pour que 2023 soit une année glorieuse pour tous les enfants en en en de Dieu, voilà. On prie pour ce sujet. Alléluia. Fais ta euh, parole à qui nous pensons, nous frères, nous que cette année que de de moi, de de de Merci jésus merci parce que le pour chaque qui espère en toi. Nous voulons espérer davantage de Nous voulons espérer davantage de Nous à Nous Nous Amen. Nous allons prier pour que Dieu prenne les commandes de cette année et de tous nos projets. Amen. Voilà, que Dieu prenne les commandes de tous nos projets cette année. Donc, Amen. Ça Tu as dit si l'Éternel ne veille, celui qui, Seigneur, veut, est qui veille. Seigneur, je de gloire. Oui. Et, de et de tu me me as dit si l'Éternel ne batit, celui nous ne pouvons pas bâtir un Nous ne pouvons pas bâtir en Ultrakol, dans te, te Nous Nous, nous, nous voulons Nous par les dans de nous, nous, le dans nous Nous dans mais de le par de de Nous plus de et les Nous Nous voulons Nous Nous aux oh toi tu tu nous abandonnons nous Pour que, que tu sois oui, le guide esprit que la vie que d'atteindre le le le la objectifs de Dieu en cette année. Prions. de la la de que que l l de de Père éternel, éternel. éternel. Nous nous nous nous Dieu le Saint-Esprit nous que, de tout nos de projets nous d'atteindre tes objectifs. Oh, Seigneur, que nos projets fassent partie de, de, de, de tes de objectifs. Que notre intelligence Et que nos projets dans lesquels nous engagez les qui viennent que nous ne sommes pas sur le centre de Que nous tes nous objectifs au niveau du ministère dans nos emplois, atteigne tes objectifs, dans nos mariages, atteigne tes objectifs, dans nos ministres, dans nos dans nos relations, dans, dans tes objectifs. dans ton je je ministère, dans le ministère, de le, le ministère, l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Atteins tes objectifs, Seigneur, pour ce ministère de prière et de mission. tes objectifs dans la vie de chaque animateur, de chaque prêtre qui se met à disposition pour te servir et ton testifier favorablement, Seigneur, à les inondes de tes bénédictions. Il se sacrifie du Père. temps, et de l'argent, de l'énergie, Seigneur, pour mettre de côté pour que tout est servi de la gloire de Dieu. Merci. Nous allons ensuite prier. Nous allons ensuite prier pour que l'ange de l'Éternel prête nos pas, ôte toute ambition. Euh, sur notre chemin, Amen. que tout ce qui est en but soit ôté au nom des chers, oh, le, hein, les les des chers, de Jésus. Prions. La de Dieu nous Nous nous abandonnons Nous que Nous voulons qu que les qui mettre des blocages, va mettre des choses de mon Dieu. ne pas gens de tous ces que que oui, nous gloire, et Je Dieu que tu es oui. là. là. Nos familles et nos activités. Nous n'avons rien mérité. Mais ta grâce nous de Et qui nous fait honneur de nous marier d'acte. Et nous est fait faire grâce là, à Dieu, de à à à grâce de nous continue oui, d'inonder nos vies dans, dans nos milieux. Et ta grâce est que nous sommes nos enfants pour les préserver du mal, pour les préserver de tout de ce qui ne te glorifie pas, de tout ce qui et te défiance. Mais ta grâce notre mariage, afin que notre mariage puisse se respecter. Et ta grâce soit sur nos activités, afin que notre activité, notre rendement, nous puissions te glorifier. Nous avons besoin de toi, saint Au nom de Dieu. Amen. Alors, oui. ah, nous, allons, nous allons pour nous aider à exercer le ministère qui nous a confié selon son plan parfait pour ah, la bio qui... toi qui euh, toi à la période Et c'est toi, tu as donné une mission à qui tu as donné une mission sur la vie de chacun de nous. Tout ce eh tu n'as pas tenu compte de ce nous a La mission, nous, nous voulons eh oh, que tu nous Oh, que tu nous as nous ne pas ce que ministère pas pas nous voulons que un esprit ne te, te, te, te, la te laisse pas A la chair nous le petit le dans Ne le petit le oui, Seigneur Dieu. Oui, mais, Seigneur Dieu, que nous puissions apprendre parfaitement cette de Alléluia. Nous allons maintenant prier pour que Dieu nous qualifie dans tous les domaines de nos vies. On la prie. C est c est vraiment, la vie nous de bois, nous avons tout ça, de mais, mais, mais, pour nous, pour nous à, euh, Oh Seigneur, tout pour, pour le ministère tout. auquel tu nous as Tous les domaines oh, nous besoin de ta qualité. Mais, que nous soyons que nous produisons des résultats. ton nom. Tous les domaines de Amen. Alors, nous avons, nous avons fini la première partie. Nous allons alors nous dire merci à Dieu voilà, de ce qui nous a exaucé. Prions. Père éternel, nous voulons être en Même nous, nous, nous toute la gloire parce que pêche, toutes ces idées qui le sont montées de toi, nous ouvrons la. Et couche, nous croyons. Dans nos Ô, dit, la parole bien, mais... un est oh, Seigneur, pour le nous Merci la première partie nous nous et à la fin de l'année 2003, on fait un plan d'un Merci, parce que tu le fais pour nos décisions. Ah. Le ah. Alors, ah. nous Déjà. allons passer à la deuxième partie. Normalement, la deuxième partie devait être dirigée par l'apôtre Naku. Mais pense que donc, euh... est le frère okay, Dominique. Euh, C'est le est frère Dominique. Ok, donc du coup, le frère Dominique va prendre... Euh... Voilà. Ça, je vais commencer le temps qu'ils okay, nous donc, le Oui, okay, il est un peu bloqué, il bug un peu, mais moi je vais prendre le relais le temps qu'il nous rejoignent, c'est ça? D'accord, ok, okay c'est bon. Alors, gloire à Jésus. Nous allons poursuivre dans la deuxième partie okay. de notre sujet, de, de notre moment, de, dans l'intimité de Dieu qui est l'attachement au Seigneur. Le premier sujet. Allons prier pour que 2023 nous conduise à un autre palier de notre intimité avec Dieu. On prie que 2023 nous conduise à un autre palier de notre intimité avec Dieu. Oh Seigneur, tu n'es oh, pas Dieu. un Dieu. Tu es, oui. tu es un est Dieu. Dieu, Dieu qui rend tes enfants. Nous voulons. Pour pallier de notre intimité avec toi. Nous devons te dire, oh, qui traîne les pas, nous diocres, nous encore, nous sommes alloudis par le sommet. Restaure, relève nos forces équilibrées. Pour que nous puissions aller à notre palier de notre intimité. avec merci de prendre Dieu le contrôle, prendre le contrôle pour Il nous, nous conduire à, à un lien de, de, de notre intimité avec, avec Dieu. Dieu cette année 2023, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et, et Baba Alléluia. Nous allons Nous allons pour que la vie augmente. Que l'amour de Dieu augmente dans nos cœurs en cette année 2023. Seigneur, restaure ton amour dans nos cœurs. Que nous oui, soyons oui, affectionnés, oui, faire, passionnés des de Dieu. Il nous de Dieu. -nous, oui, nous, nous voulons t'aimer plus. Oui, plus. plus. Nous voulons t'aimer plus. Te nous voulons t'aimer plus. Nous ne pouvons pas par la va viens nous aider. Et donnez ta main au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au, Jésus au, Jésus au, Jésus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. amen et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. amen. Nous allons prier pour que des âmes soient sauvées par notre attachement au Seigneur en 2023. C'est-à-dire notre attachement, notre amour pour Dieu. Que lorsque même quand les gens nous voient déjà, sans ouvrir la bouche, que notre attachement, notre vie de communion avec Dieu puisse amener des gens à se convertir. On prie le Seigneur. Père, permets nous Enfin que par notre attachement, Saint-Esprit, oh, oui, S'il de de de te plaît, aide-nous. Aide-nous pour que nous soyons véritablement amenés à se donner à toi. Merci de prendre le contrôle. Interviens-toi, au le nom le de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prier. Je vais combiner les deux derniers sujets, les deux avant-derniers. Nous allons prier pour que nous soyons inébranlables et des chrétiens victorieux par la puissance du Saint-Esprit en 2023. Nous allons faire de de et permet-nous d'être des chrétiens par victorieux en 2023. Nous, nous ne pouvons pas parler, mais mais de parler de des, nous nous bataille, nous abandonnons notre nous bataille, en notre main, notre esprit est qui a notre notre existence, de notre existence notre existence mains notre notre que tu nous notre notre et victorieux de prends le contrôle, contrôle Merci. Nous allons prier maintenant pour les deux derniers sujets. L'avant-dernier sujet, c'est que, que tous nos projets que tous les projets qui nous qui n'ont pas été réalisés en 2023 soient réalisés. Pardon. Que tous les projets qui n'ont pas pu être réalisés en 2022 soient réalisés en 2023 sous l'égide sous du Saint-Esprit. On okay. prie. Tu connais le tous les projets qui n'ont pas partenu, été réalisés en 2023 dans la vie de mon frère et de ma soeur. Personne qui suit. Le te pas te pas te te permet à ce le projet de te se te réaliser. Fait, et que tes objectifs soient atteints de gloire. Et dans ta me main. Me manifeste ta puissance et glorifie ton Seigneur. Et que Père, tout ce qui n'est pas à toi, tout ce qui a été un obstacle à la réalisation de ce projet, soit ôté par la puissance du saint roi. Prends les commandes de ce projet-là. Et rien ne laisse selon ton plan Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour le Amen. dernier sujet. Nous allons prier pour que nos nous et nos enfants soyons sous la haute protection divine en 2023. Nous, nos familles, nos parents, nos enfants, soyons sous la haute protection divine en 2023. Père, nous te bénissons. Amen. Nous te louons Toi, chanel, la vraie sécurité. Seigneur, Seigneur, nous te prions Seigneur, pour que commando. tu nous permettes. À nous, à nos oui, enfants. Ô oh Seigneur, à nos oui, parents, laisse-nous la de protection divine, nous, divine pour nous préserver des pièges nous des ennemis. Oh Au nom de, de Jésus, de 2023, sois sous la couverture du Saint-Esprit pour nous préserver, ô Seigneur, Seigneur, Seigneur, permets-nous. Permet à nos enfants, permet à nos vie, parents d'être sous la haute protection de, de Dieu en au nom de Jésus-Christ. Nous plaidons ton sang sur nos vies, nous plaidons sur nos parents, sur nos personnes, sur nos emplois, sur nos finances, sur nos projets, sur nos enfants, pour que ton sang nous préserve du danger, spirituel comme physique, au nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé la deuxième partie. Le frère Kansouré va remercier le Seigneur pour cette partie. Et puis après quoi, on laisse la parole au modérateur. Frère Élisée. Oui, oui. Vous priez le Seigneur pour la deuxième partie. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous voulons glorifier ton nom, Jésus. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu qui ne trahit pas. Tu es Dieu... Tu as été toujours avec nous, Seigneur, malgré les difficultés, Jésus. Nous sommes venus à tes pieds ce soir. Bénis ton nom, glorifiez ton nom, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là. 2022 est passé, Jésus, à ta présence. Tu, es nous. tu nous as conduits, nos familles, jusqu'à là. C'est pour cela, ce soir. Nous sommes venus à tes pieds pour glorifier ton nom, Amen. pour sanctifier ton nom, Jésus. Amen. Présenter Amen. encore, Seigneur, oh, nos sujets de 2023 encore dans tes mains. Nous mm -hmm. croyons à toi, Jésus, Amen. parce que tu es le Dieu tout puissant. Tu <coughs> es le Dieu qui exauce, le Dieu qui écoute nos prières, Jésus. Nous voulons te confier, Seigneur, tous les sujets qui sont montés vers toi, Jésus. Je crois à toi, Seigneur. Je crois à ton exaucement, Jésus. Je crois, Jésus, que tu vas faire pour nous. Si tu as fait, Seigneur, oh, tu as toujours fait, Seigneur, pour nos vies depuis 2022, tu vas faire Amen. encore des grandes choses pour nous, Jésus. Tu vas Amen. faire encore des grandes choses pour tout un chacun de nous ici, Jésus. Je Amen. crois à ta parole. Amen. Amen, ta... Amen, La gloire, tu reviens pour tout ce que nous avons monté comme ceci au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Modérateur, Amen. vous avez la parole. Amen. Alors, je voudrais dire merci aux et autres voilà, de, de ce que vous êtes disposés pour ce moment. Voilà, nous devons savoir qu'un un petit temps que nous passons dans la présence du Seigneur vaut, vaut mille, mille ailleurs. Voilà, merci. au travers de ce moment, Dieu fait du bien à chacun de nous. Et Dieu fait du bien également à toutes les personnes qui écoutent ces, ces, cette émission. Voilà, normalement... Euh, le pasteur Saïri devait être là pour donner le mot de fin. Voilà, il n'est pas là, donc je passe la parole à notre sœur Eliane. Voilà, si elle a quelque chose à dire. Voilà. Et si elle n'a rien à dire, on va clore ce moment. Amen, amen. Juste deux secondes. Amen. Dis merci à tous nos frères et sœurs, à tous les animateurs qui se sont disposés cette année pour tout votre amour, pour l'attachement au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et sachez que votre œuvre ne sera pas vaine et merci d'avoir passé cette année 2022 avec nous aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent avec intérêt et qui, se, qui sont vraiment abonnés à nos activités que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne au Seigneur nous vous disons aussi que par la grâce de Dieu le centre d'évangélisation et d'enseignement public a vu le jour à Québec pour le moment nos cultes sont en ligne et nous allons faire le culte en ligne avec, euh, comment on appelle, sur la page Facebook, jusqu'à ce que nous trouvons un endroit où nous allons commencer le culte en présentiel. Donc, tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos prières, que l'œuvre avance, que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'avais à dire, modérateur, je n'étais pas en train de passer. Et si, que Dieu vous bénisse, Amen. Amen. Amen.